On va résoudre l'inéquation 3x plus 9x plus 6 supérieur à 0. On constate que 3, 9 et 6 sont tous les deux dans la table de 3. Autant diviser les deux membres par 3. Le sens reste, parce qu'on a divisé par un nombre positif. 3x divisé par 3, x. 9x divisé par 3, 3x. 6 divisé par 3, 2. 10, 0 divisé par 3, 0. Bien sûr, sous cette forme, les coefficients sont plus simples. Alors, pour résoudre une équation, serait bien de factoriser ce premier terme. Pour factoriser, la seule solution, calculer delta, b au carré, 9, moins 4 fois 1, fois 2, 4 moins 8, 9 moins 8, 1. Delta est positif. Il y aura deux racines. x1 égale moins b moins racine delta sur 2a, 2 fois 1, 2. Moins 4 sur 2, moins 2. x2, moins 3 plus 1 sur 2. Moins 3 plus 1, moins 2, sur 2, égale moins 1. On a les racines de l'équation attaché à cette inéquation. On peut faire un tableau de signes, on peut utiliser le cours. On sait que le trinôme de second degré, entre ses racines, a le signe opposé du signe de A. Et A est négatif ou positif A est positif. Entre, entre les racines, le trinôme est négatif. Et ce qui nous intéresse, c'est que ce trinôme soit positif. Autrement dit, Résoudre cette inéquation. Ça veut dire que le trinôme doit être positif. Donc il est positif à l'extérieur de la racine. La solution de l'inéquation, c'est de le moins l'infini à moins 2, exclu, parce que ce n'est pas égal, union moins 1 un, plus l'infini. Je répète, on aurait pu faire aussi un tableau de signes x, f de x f de x étant ce trinôme, moins l'infini, moins 2, moins 1, plus l'infini, 0, 0, entre les racines, le trinôme a le signe opposé de a, autrement dit moins, et à l'extérieur, plus. Et ici, vous constatez, ce sont les solutions de notre inéquation. Ici, pour x inférieur à moins 2, ou supérieur à moins 1, le trinôme est strictement positif.